Oh. Okay, okay. Oh, oh, oh. Yes. Oh, ouais. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va installer des clous sur mon VTT enduro. Il y a Philippe et Arthur qui m'attendent à la patinoire. Je leur ai rien dit. Ils sont pas au courant de cette installation. Les pneus avec des clous, des clous qui font quand même un centimètre et demi. Donc je pense que ça devrait bien accrocher. J'étais déjà allé il y a quelques années dans cette patinoire avec des pneus à clous d'origine. Ça accrochait moyen. <tousse> Donc je me suis dit qu'il fallait des clous beaucoup plus gros. Je me suis inspiré de la vidéo d'un rider qui s'appelle Ola BMX qui avait mis des clous énormes dans un lac gelé. Le concept était énorme vu que récemment j'ai fait une vidéo roue en plastique et que j'ai fait des drifts dans la neige. On les fusionne et ça donne des pneus à clous. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Bon allez, on va démonter la roue avant déjà pour commencer. À ce niveau-là, je pense que ça va passer les un cm et demi. Hop. Tac. Hop. Que le tube laisse, ça va plus marcher après ça. Je crois que c'est foutu là. Regardez la taille, ça devrait bien sortir du crampon. On va être pas mal là non Bon, allez, encore 200. il commence à faire nuit, je sais pas si vous voyez tous les clous il y en a énormément, si avec ça ça accroche pas les gars, à la base c'était quand même ça les pneus cloutés que j'avais dans la première vidéo regardez, ce qui même vraiment pas très épais hein. et ça accrochait déjà, et aujourd'hui je vais avoir ça, alors si avec ça j'ai pas du grip les gars, ça va défoncer la glace, on est tout seul la patinoire, ils nous l'ont privatisé c'est le soir, tout le monde a terminé la glace elle est encore bonne, hein. il y a eu quelques patins à glace qui sont passés, mais on est pas mal et qui je vois derrière moi, ça y est ils sont là, ouh Michael Jackson On se voit souvent en ce moment. On se voit souvent, c'est vrai. Et eh, eh, c'est qui lui Bonsoir. Bonsoir. Oui. Enchanté. <rire> Alors j'ai préparé un vélo les gars. Je vous ai donné rendez-vous ici pour essayer le vélo sur la mis, glace. J'ai pas compris ton idée. Pour essayer mais... le vélo sur la glace. Est-ce que vous avez mis des protections Juste le casque. Le casque. Le casque. Oui. Peut-être. De... Euh... Bah. Ok. Bon bah ça va. Alors venez voir. J'ai préparé mon VTT, mais j'ai fait un petit truc spécial dessus. Je vous en dis pas plus. Qui ça va trouver Ah oui. Effectivement. Ouais, vélo okay. électrique. Est-ce que vous voyez une petite modif autre Parce que là pour euh... l'instant, euh, ok, vélo électrique, simple. Ouais, les pédales c'est pas d'origine. C'est choqué ça a changé. Oui. Oh, bah, c'est pas mal. La selle télescopique. C'est bon. C'est bon. J'ai vu. Ah. Ok, t'as vu les clous T'as bousillé un pneu Bah, deux même pneus. deux pneus ah, J'ai pas rigolé, hein. j'ai mis des clous de 1,5 cm qui débordent dans tous les sens. Vous savez ce qui a été le plus dur pour moi en fait Parce qu'il y a des trucs qui sont tout con. remonter un pneu, tu le prends ton pneu, tu fais. Oui, t'as le de comme ça. Sauf que là, j'ai dû le faire avec des clous. Ah, et toi, t'as pris le BMX Bah, t'as des clous ou pas non. Pas, pas du tout. C'est pour ça quand tu m'as dit prends ton vélo J'ai pas compris en fait <rire> Moi je vous propose d'essayer hein. Mettez le casque Hop à Là comme ça direct Comme ça direct okay. Nickel Mais regardez quand même la patinoire Je vous remontre ici C'est là où se jouent tous les matchs de hockey sur glace à Grenoble C'est la patinoire Pôle Sud Tous les matchs de Ligue Magnus C'est ici C'est comme si on était dans un match les gars Championnat de France ici ouais ouais Et je vous présente Arthur Joueur numéro 2 oh On mettra des bruitages ouais, oh merci, oh ah, Philippe il a envie Oh, oh Bien sûr ils sont avec nous. Ah là, c'est magnifique Philippe, tu peux pas faire une meilleure entrée que ça. Il y a la régie, euh, il y a la régie euh, lumière, je sais qu'ils sont quelque part. Là, ils nous font plaisir. J'ai même pas essayé hein. Là, je voulais vraiment vous attendre, j'ai rien Regarde. essayé. Ça glisse et ça grippe à la fois. Ouais. Et Comme tôt. ça on va pouvoir glisser mais accrocher. Tu veux être le premier Franchement, je te laisse l'honneur. Ça me fera plaisir. Et attends, ça prend faux aussi que je teste un vélo électrique. Ah oui, comment alors du coup, comment ça marche Parce que Alors là, me... j'ai juste allumé le moteur, il est sur off. OK. Et là, t'as trois modes ici. Mais bah, il est pas allumé s'il est sur off. Bah, en fait, le moteur <rire> le moteur est allumé. Tu veux commencer doucement, tu appuies là une fois, ça fait Éco, ok, d'accord. T'es es économe. Moi, je te propose le boost direct. C'est là où ça va burner. Et, et ensuite, t'appuies où, du coup, pour que ça, pour que ça brûle enfin, tu... Bah, tu pédales. Dès que, assez... que tu pédales, bah, c'est pas comme une moto. Hein. C'est dès que tu pédales, t'enclenches un point. premier quart de pédale. C'est là où le moteur va t'aider. Attends, même avec la selle baissée à fond, mais puis tout. <rire> oh, ça va être magnifique. Oh là là. Oh là là, le premier test. Vas-y tranquille. Vas-y tranquille. On fait un petit tour de piste. Premier coup de frein, si tu veux. Premier coup. De... Oh, ouais, oh, ça va. Ouais, oh, t'as ravagé déjà la neige, regarde. Un premier trou. On a le directeur de la patinoire, quand même, qui est avec nous. Hein. Je on le remercie beaucoup On le remercie directement. Ouais. Du coup, il verra peut-être la première chute aussi. Ah, le voyeux est dans le pédalier. Ah, moi je découvre ton vélo. Alors, le moteur il est là. Ici, il y a la batterie. Tout est intégré au cadre. T'as une roue libre à l'arrière, comme un VTT ordinaire. Okay. Et l'assistance du moteur, elle se fait vraiment dans ton pédalier. Et nous, on est là à courir derrière, quand même. On est. Oh là, tu vas trop vite pour nous là. Oh, ça patine. Oh, ça patine. Oh, il va trop vite, le mec. Oh nous n'arrive pas à suivre ouais, amusé, ouais. essaye prendre... un, un, un gros start juste pour voir si ça burn ou pas un si j'ai bien bossé start. avec mes clous normalement ça doit pas glisser en fait j'appuie ça va partir fort ouais pédale ah là ça me plaît là ça me plaît oui il a fait de la neige regarde vas-y on fait oh ah oui bon, les traces que ça fait parce que moi, moi je vois pas ce qui se passe derrière moi Bah t'as fait de la neige regarde regarde là-bas T'as un peu grippé. Oh c'est ravagé <rire> Non bon du coup t'as bien bossé Et euh, c'est à ton tour maintenant je pense Bah ah, oui je voilà. t'ai pas dit mais j'ai quand même mis euh, bien une heure et demie à planter tous mes clous T'as fait comment au tournevis ou à la visseuse Ah je suis allé à la visseuse Ah ok Oh ça va être magnifique j'ai envie d'essayer vas-y <rires> J'en ai mis beaucoup sur le dessus et pas trop sur le côté T'es pas sponsor par une marque de pneus pour pouvoir faire ça, toi, ça Ouais c'est vrai <rire> <rires> oh, oh, oh, oh. J'ai fait un petit la gueule moi C'est vrai, tu vois j'essaye de faire un... un tour autour de toi <rire> oh, oh. oh il est parti bien cool Ouais, ouais. Oh. Oh. Oh. Attends, ah oui, il est la gueule. Il y a peu un peu a Ah oui. Voilà. Elle est là. Elle est là. Je voulais pas mettre les mains. Bon, Arthur, à toi. Qui à moi Bah oui, vas-y. Ah, J'ai peur, moi. Qui se débrouillera le mieux à la fin de la vidéo On a un début quand même. Ah oui, il y va direct. Il va direct. Ah, il y va, ah, va direct. Allez. T'es chaud, wheeling ou pas Non. Baisse un peu les vitesses, peut-être. Oh, il y a quelque chose. Oh, oh ça serait magnifique. Oui, ça burn et tout Le burn en wheeling Oh ça burn Tu vas trop vite Ouais, oh, ouais, ouais Oh joli le 180 Moi wheeling je pense que c'est possible. Plus en arrière. Mets du poids, mets du poids, voilà oh, tu l'as là Oui Allez <rire> Oui la chute Oh mais il tombe jamais Incroyable Il est trop fort. Comme ce, comme ça. Oh Lolo Oh fais gaffe Oh, oh j'avoue en fait faut... oh, là le moteur il <rire> part là il te déchire. Regarde les taux des des clous c'est déjà bien mais je prends. Hein. Ouais ah ouais ça regarde c'est pour ça regarde il y a des endroits où il a pas de. Ouais, ouais ouais ouais sur ouais. 20 cm donc c'est pour ça. J'ai fait des petites feintes. Et d'un seul coup c'est pas pour Et pas il y en a ouais je sais. C'est là où ça raccroche. Attends j'ai trop envie d'essayer un wheeling. T'essayes un wheeling ou pas Allez. Il a proposé en premier. Oh. On laisse les professionnels. Il euh y a un objectif dans la vidéo, c'est le wheeling, avec wheeling sur glace. Ouais, ça va être compliqué. Ah hein. oh oui, ça glisse pas mal quand même. Oh ouais. Oh, <rires> oh. oh. oh. Ah, la vache. Ah, il a, il a, il a chopé une technique. On va partir en manual et continuer en wheeling après. Voilà, voilà. Oh. Vas-y, Philippe, chauffe-toi un peu. Hein ok. <rires> oh, un trick de. <rires> Ouh. <rires> Oui Oh, magnifique Oh, il a trop géré oh En vrai, il a le meilleur euh, wheeling de, de la il session le meilleur, pour l'instant. Pour l'instant, leadership, il est là. Il nous a surpris. Monsieur. Oh, lolo Wheeling burn, c'est jamais ah. vu encore. Hein. Ah, oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok, ok. Oh, oh, oh, oh. Yes oh, ouais. <rire> C'est ça qu'on veut. La première chute sur la glace. Bon, bah, je vous laisse vous chauffer, je vais, je vais ramener un petit truc. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici Là, il y a leur BMX, là. On va attendre. Euh Les gars, j'ai trouvé une luge. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va vouloir se faire traîner derrière. Arthur, viens ici. Arthur, on a besoin d'un cobaye. Une luge, une sangle, un vélo électrique, une patinoire. Ce mec est plein de surprises quand même. L'idée est bonne, non Est-ce que tu permets 5 minutes, je vais mettre des protections. Ok, ouais. Vaut, vaut mieux. bien on fait sur championnat de drift. Voilà, j'avais pensé à tout. J'ai des plots. Et là, il y a même une porte. Attends. Voilà. C'est même plus court ici. On la referme. Alors, tu veux un championnat de drift, c'est ça On peut se faire un petit parcours au pire. Un plot là. Je vais pas. Salut Et Il commence à casser tout mon parcours, je l'ai pas installé encore. Ok, on a déjà un petit truc là. Il faut que tu arrives en slide. Bim, boum, boum. T'arrives à taper le plus de plots. Jim Cana du vélo électrique. On a un beau truc. Ouh, je vais me casser la gueule. Oh là là, oh là là. 1 2 3 Timide, timide. Oh, en restant sur le vélo. Non, viens, sinon on se fait juste un parcours comme ça où faut. Oh, comme ça il y a un peu de championnat là. On se fait un chrono. La luge, elle est là. Celui qui perd, il sera dans la luge. Philippe, t'es d'accord Oui, oui. Oui, oui! Il est d'accord, c'est bon! T'as entendu, il a fait mais... un bon picard! Hé, Timmy! On part de là. Top, top départ. Okay. Okay. ok. Et là, regardez. Voilà. Ah oui, là, il y a un bonnieuf. Faut sauter partout là -bas avec, avec crics, hein. sauter par dessus là-bas. Avec l'enduro électrique. Sauter par-dessus et finir au flot. Avec un enduro avec un 29 pouces. Ouais. Il est là pour le fun, quoi. Attends, par curiosité, ah. je vais essayer de faire un bonnieuf quand même. Que, que, okay. ok. Voilà. Bon, tu Ah! Ah! T'es le premier! Oh, oh, oh. Oh, oh. <coughs> <coughs> ah, le truc était parti, je pouvais arrêter. <coughs> oh, ça va être magnifique. Chrono, ok. On start. one <laughs> One, wow, one, <coughs> Ouh, ça rendu T'es dans le mauvais sens allez, allez, allez, allez, allez Ouais Là, le virage il est chaud là Ouais, il y va tranquille Ça va, ça va, ça va, c'est maîtrisé Oh Et le bunny hop, on voulait le voir justement Oui Allez En oh, vrai, on s'a pas beaucoup de vitesse Ouais Et top Joli fort J'ai fait ce que j'ai pu, je Pour un temps de... Combien Combien oh, Allez, 15 secondes Moi, je dirais... 4... 14 37 Moi je dirais... Bah t'as le chrono Moi je dirais... 21,41 21 41. Ok 21, 41. Non en vrai pas mal Un petit euh, Un faux, faux départ J'ai voulu partir vite et c'est parti en couille Je fais le second ou pas Arthur Qui Qui, Qui ira dans la luge En vrai j'ai envie de perdre moi j'ai envie d'essayer la luge <rire> Arthur il est chaud quand même en VZT. hein Il cache bien son jeu hein On connaît les, les erreurs des autres maintenant ouais. Fais chauffer la gomme Fais chauffer la gomme Vers le chronomètre Allez 3, 2, 1 C'est parti, parti Oh il y va tranquille bon Oh il fait un bon départ Il est pas mal Il est pas mal Il sort le pied Pépère Pépère Le bunny oui Il un peu de temps ici Est-ce que ça passe Oh presque Et la sortie elle est là Mec elle est là Oh il perd du temps Il perd de temps Il perd trop de temps Il a réussi à m'avoir quand même Il 62 Même en se trompant de chemin Il a réussi à m'avoir Sans la fin tout aurait pu être bien Ça a perdu je pense 3-4 secondes à la faire Bêtement non, non, non, non. C'est trop le sol Pilote prêt Ouais Get on ouais. One instant ouais. One, one day One yeah. One a day yeah. Ok ok ok oh, Perte de temps précieuse Perte de temps précieuse Encore une perte de temps précieuse Ok Mais non <rire> oh, il a tapé un de ses bonniap. Il a tapé un de ses bonniap. Il a fait combien 21,42. En vrai, je suis pas allé. Oh, une. Ah ouais, j'étais vraiment lent sur ah le virage ouais. quand même. Je te propose une fois chacun. Ou déjà pour commencer ouais. Pour voir le petit feeling parce qu'avec lui qui conduit, je suis pas sûr. Ah, moi je lui fais ça confiance. Ouais. Moi j'ai une idée sinon. Ouais. Tu t'allonges sur le sol ouais. et je te roule dessus avec mes pneus cloutés. Ouais. Combien de pouces bleus pour ça Ça peut être un concept, hein le fakir. Ouais. En vrai, 500 Alors, 000, 000 pouces blanc, bleus, tue. je fais direct. 500 000, bah ça va, tu prends pas trop de risques. Ouais. <rire> oh mec, t'as une ah crevaison. Écoute, écoute. Oh non, bah vite faut y aller, vite faut se dépêcher, allez vite, ça va se dégonfler. Vite, vite. Au pire, ça accrochera mieux si c'est un peu dégonflé. Ça fouite, ça fouite. Ok c'est parti Je les virage ça va être bien je sens Ok Là on est pas mal <rires> C'est trop bien Salut Wesh wesh wesh Marty on C'est génial Arthur faut que tu essaies, faut que tu montes derrière aussi Vas-y j'ai envie de piloter tu moi pilotes. Arthur tu veux es essayer Arthur monte derrière Mets-lui la misère, s'il te plaît <rire> Non je touche pas T'es pas prêt mon lapin, Tu vais faire pire T'es pas prêt <rire> La corde Oh la merde corde Oh la vache ah, ça pique. Tu me mets la misère, vas-y. Fais une grande ligne droite. Va le plus vite possible sur la ligne droite et après tu tapes le virage. <rire> <rire> Mais quel enfoiré Il l'a mis dans le mur, il l'a fait exprès. <rire> il est passé à côté, fois, non Je l'ai bouffé <rire> oh ouais. Ouais, bon, il y a des mecs qui font dire hockey ah qui qu tapent dedans. <rire> <rire> Oh, J'en peux plus moi Eh Aurélien, tu fais là C'est juste ce que tu m'as fait tout à l'heure, ah, là à fond sur la ligne droite. Je vais faire encore pire. Ah, tu m'as ah, fait bouffer le mur Dommage. <rire> bon votre bah, youtubeur préféré sera euh, peut-être sa dernière vidéo. Ah, vous verrez la semaine prochaine sur si autre qui sort. Ah <rire> <Écoute, rire> oh, ça m'a vite <rire> <rire> hey, il gère le truc quand même hein J'en peux plus <rire> Oh ah, Ken Block tu pouvais pas passer. c'est là Eh ouais Ken Block Oh là là. Attends, attends, attends, oublié, attends Qui c'est qui commence à, pe à perdre de... Ah ouais c'est un peu... Une ligne droite celui qui fait la plus belle figure sur la luge t'entends ça Regardez la gueule du coup Oh oui Oh oui Oh oui oh, Magnifique! Oh le pneu! Ah ouais, effectivement, ça Attends, y est, on peut ronfler un peu. Ça y est, on perd tout là. Vas-y, les gars aussi. <rire> c'est un peu lourd, petit coup de pompe. Prends ton BMX aussi en même temps, vite fait là. Ah là, il y a pas les clous, on va voir la différence. Oh là, oh. Ouais, ça va en vrai. Limite, ça tient mieux avec les pneus lisses comme. Ah, dès que ça va être mouillé, je pense que c'est mort. Là, juste après, juste après cette vidéo, les gars, Philippe il enchaîne une autre vidéo. Je lui ai ramené plein d'engins, ça sera sur sa chaîne. Donc là, c'était le VTT électrique avec les clous. Philippe, il va faire tous les engins: trottinette, mini BMX. Euh... BMX donc euh, allez voir sur sa chaîne aussi. Un petit trick ça t'arriverais euh, on, on va en garder pour ta chaîne mais. <rire> ok pas mal ouais. Petit bunny up du coup <rire> ça, ça va toujours bah, ça hein. il fait un peu froid dans une Le, <rire> le trick de Philippe. Hi, hi, hi, hi. oui. Allez ça Pas mal. Ça mais... tu l'as limite c'était mieux qu'avec le vélo électrique. Ah, ouais, hein. Deuxième candidat, Philippe. T'es prêt pour la meilleure figure hein. Les abonnés devront voter pour la meilleure figure à la fin de la vidéo. Donc c'est parti <rire> ah la nuit, j'allais venir lui tacler les jambes. Est-ce que tu es content de ta figure Je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait. Non, de... j'ai pas vu de, du coup. Tu de... de tenir en équilibre sur les mains. genre Un euh... poirier. Genre ah oui, ça. genre breakdance. Tu tires, t'es prêt pour la finale Apparemment, il va tenter un truc chaud. On est là pour l'accélération. Ok. Il est debout. Il est debout. Oh. À la chute A la chute Là, il <rire> perd sa godasse <rire> Ah mais le con Le con Allez va-t'en Va-t'en <rire> mec il perd sa chaussure Bah j'ai pas vu ce qu'il a fait du coup Bah en gros il a voulu se mettre debout <rire> Voilà, il va plus faire ça. Oh mec, ça glisse hein. Bon, à vous de nous dire du coup quelle figure a été la mieux sur cette luge. Et puis bien sûr, la suite sera sur la chaîne de Philippe. On va, on va tester plein d'engins. Tout ce que tu m'as ramené, En fait, c'est toi qui me fais la surprise. Pour l'instant, il le sait pas. Je Donc pas vous, pas, vous verrez la réaction. Merci Arthur, merci Philippe. Merci à toi. Abonnez-vous et puis à la prochaine. Ciao Salut. les gars. Salut.